Grosse team leader de la startup Leia. Alors, ça se passe comment Ça se passe très bien, on est vraiment content de son arrivée. Front développeur. Il n'a pas eu son bac, il a ensuite fait du commerce et de la vente. Il s'est reconverti à l'informatique en passant par une grande école du numérique. Atypique. Pour un l'assiduité et la rigueur. Absolument pas. Je connais leur pédagogie, sur le fait d'apprendre à apprendre. Ça en fait vraiment des profils très autonomes. En adéquation avec le marché en termes de technologie, framework, outils et méthodologie. La motivation, ça être plus passionné en fait finalement. Je trouve vraiment que ce sont les plus adaptés euh, du fait de leur polyvalence et de leur motivation. Foncez, n'hésitez pas. Pour ma part, je ne recrute que des étudiants qui viennent de la Gêne.